Alors avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous. Et vous pouvez aussi voir dans la description, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors parfois, on est en sport, en compétition, on peut sentir qu'on est limité, qu'on déclenche pas notre, tout notre potentiel, qu'il y a des gens qui sont moins bons que nous passer devant nous en compétition alors qu'en entraînement, ils sont moins bons que nous. Et donc on voit que bah là, il y a un truc qui bloque et c'est important d'avoir un déclic mental donc comment déjà on peut, voir, on peut avoir ce déclic mental pour cela on va voir ça aujourd'hui en trois points il y a le premier point là que j'ai euh, fait avec un athlète qui a déjà fait deux fois les jeux olympiques et du coup bah, à chaque fois donc euh, à chaque fois il était vice, vice champion d'europe vice champion partout il a fait dans les cinq premiers aux jeux olympiques mais euh, du coup euh, très souvent au niveau france ou europe bah, vice deuxième et pas premier et du coup quand on est allé voir bah, ce qui le gênait chez les autres, qu'est-ce qui le gênait chez les autres, l'arrogance. Et donc parce qu'il percevait que être arrogant c'était mal, lui pour lui c'était important d'être humble. Et donc il n'arrivait pas à prendre sa place et exprimer son potentiel. Et par contre il voyait des gens mais lui je l'aime pas parce que euh, il est devenu arrogant et je la pète. Avant quand j'entraînais c'était bien et depuis qu'il qu commence à me dépasser, bah là. Maintenant, il ne me calcule même plus et donc euh, il est arrogant. Et donc, juste en, en constatant que, et en lui disant OK, est ce que toi, si tu t'autorisais un peu plus à prendre ta place, ça t'aiderait? Bah oui, en fait, ça, ça changerait beaucoup de choses et je, déblo je débloquerais mon potentiel. Donc, juste en voyant ça et en voyant que euh, bah, en faisant la session de dépolarisation, du coup, en voyant que finalement, l'autre n'était ni arrogant ni humble, mais simplement lui même et qu'il était euh, dans son système de priorité. C'était important pour lui d'être premier. Et il n'avait pas de charge à être premier. Et en voyant ça, bah lui, ça lui a donné le droit inconsciemment de dire la même chose. Bah ok, euh, c'est de la compétition. On n'est pas là pour faire ami-ami. Quand on est dans la compétition, bah, j'ai le droit de dire l'autre l'autre, bah, t'inquiète, je vais t'exploser. Même si c'est pour le déstabiliser en fait. Et du coup, juste en disant ça, et en s'autorisant à dire ça de manière naturelle. Et eh bien, ça lui a permis de juste prendre sa place. Et même si d'autres le perçoivent arrogant, bah, lui, il est juste lui-même. Il fait ce qu'il perçoit vrai à un instant donné. Et euh, peu importe en fait le regard des autres. Donc ça, c'est le premier point. Vérifie ce que tu juges chez les autres. Et deux. Ensuite, il y a euh, ça, ça va être pour ton autorisation. Parce que chaque euh, chaque réussite, la première étape de la réussite est d'abord une autorisation, une autorisation interne. Et donc. Euh, et donc, parfois inconsciemment, on ne s'autorise pas à battre certaines personnes. Et tant que tu admires tes concurrents, tu t'empêches d'accéder et de pouvoir les battre. Quand on a fait ça, par exemple avec euh, avec un, un, un tireur à l'arc, lui c'était impressionnant parce que il était tout le temps sur des championnats internationaux derrière un gars. Et lui, oh, bah lui c'est le meilleur du monde, etc. Et nous, du coup, juste en, en faisant bah, ce qu'on appelle la dépolarisation inversée. En voyant ça, il voit que, ok, à un moment donné, c'est quoi le minimum, minimum, minimum que l'autre a fait. Euh, et toi, c'est quoi le maximum que tu as fait. Et là, il a vu que quand lui avait fait son maximum et l'autre le minimum, bah, là, il était devant lui. Et donc, factuellement, dans les faits et pas dans les opinions, dans les faits, eh bien, à ce moment-là, il a été meilleur que l'autre. Et juste là, boum, il a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui fait que derrière, il fait, bah, en fait, je peux le battre et j'ai le droit de le battre. Et quand on fait ça, en fait, la dépolarisation inversée, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de reprendre son pouvoir et de, voir, bah, et de voir plus haut encore. Donc vous pouvez retrouver tout le concept de la dépolarisation inversée dans ce livre. Et bien, euh, et bien juste en faisant ça, boum, on s'autorise à jouer dans un terrain de jeu et on se minimise plus par rapport aux autres. Et du coup, ensuite, le troisième point, c'est... Un... Ça, c'est un autre sportif qui était sur un championnat d'Europe dernièrement. Et euh, c'était cool de lire son message parce qu'il me disait... Euh, pff, bah là j'y vais, j'ai juste envie de kiffer J'ai juste envie de, de me faire plaisir Et je sais que quoi qu'il arrive, euh, bah, je ne vais pas perdre Pourquoi Parce qu'il se concentrait sur l'essentiel L'essentiel c'est quoi C'est qui je suis en train de devenir à travers tout ça Et lui pour lui c'est de venir devenir un des meilleurs dans sa discipline, et donc là, il a encore des années de progression, et donc il se dit, bah là je prends encore un millimètre d'expérience, de capacité, et je vais juste prendre un grand kiff. Et juste en faisant ça, en fait, quand tu maîtrises, euh, un, ce que tu n'aimes pas chez les autres, bah, c'est souvent le trait de caractère, que c'est important que tu développes, sinon ça va revenir. Deux, ce que tu admires chez les autres, tu l'as en toi, mais tant que tu le vois pas, tu t'autorises pas à battre les autres. Et trois, tu n'as rien à perdre tu as juste à te faire plaisir et pour le reste on ne sait pas ce qu'on sait pas comme moi à l'époque si j'avais pas perdu euh, autant de finales de championnat de france j'aurais pas autant poussé pour savoir euh, plein de choses aujourd'hui et euh, du coup je pourrais pas transmettre ça donc au final y a... la perte elle est juste relative par rapport à un espace et un temps donné et quand on voit sur du long terme tu n'as rien à perdre c'est juste des expériences qui vont te permettre de capitaliser pour mieux évoluer ensuite et voici pour aujourd'hui pensez à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner